De toute façon, le tank, le tank, Domènec, le problème toi. est de vraiment, c'était pas le tank, c'était le 4-3-3 Mais non, c'est une question d'épaule, il n'avait pas les épaules, c'est tout, il n'avait pas les épaules oh, hein. On digresse, on digresse, on perd du temps, on a déjà perdu as as nous ne perdons pas plus de temps qu'on a déjà perdu avec cet inculé Tu as raison, trop oh, au but, es trop put. au but On a déjà perdu assez de temps, monsieur oh, le, le dirigeant Inculé Monsieur le président des fédérations Inculé Vous croyez qu'on ne vous voit pas venir Inculé Je suis moi-même, président un Inculé Oh les gars, on oh, voulait me traiter le culé là ou quoi D'accord. Oh. Euh, je t'avais dit chaque fois que tu disais. Ah, dingue, dirigeant. Qu'est-ce qu qui vous arrive On n'a pas compris, c'est l'émotion. Les gars, si c'est la caméra, il le dire. C'est hein. la bonne nouvelle de Domenech. On, hein. on fait cinq caméras. Hein. Non, non, pardon. Ah, -le moi tout de suite. Hein. C'est la bonne nouvelle de Domenech. On est parti avec l'émotion, on était content. Euh, bon, on ah, comprend le but but, mais concentrez-vous. Concentrez-vous les gars. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup d'état, monsieur le dirigeant, les président des fédérations, et vous continuez à nous en faire perdre encore. Parfaitement, avec vos pubs intempestifs. Parfaitement, oh, ça, ça c'est dans la transition, que je me colle en transition et je dis ça. C'est pour ça que vous êtes premier Tu as remarqué Jeanne, tu as remarqué le milieu de téléfoot, elle est venue, de elle est venue au bon moment. le pauvre que de, de dingue, ouais. pas ce téléfoot. Ah moi ça je trouve qu'il y a rien de spécial, personne, tout le monde, moi je peux le faire la transition, Il y a pas de problème. Alors, tu pas Toi coupé. tu peux faire une transition parfaitement, parfaitement. j'ai tant mais... privé vert. Vas-y. Non, mais point pub, vas-y, vas-y. Mais... Là, là tout de suite, je peux pas le faire parce que c'est une question de préparation. Je suis pas préparé. Ah va voir mes verts. Dis grâce. On digresse, on digresse, c'est bon. Va ton pute, va à ton pute. Weber, les violons... Vous connaissez les violons de Weber Non, mais il Non, non, mais il me dit, mais me il me dit, mais il il me dit, mais il me il il me dit,